Demande 60. L'âme blanche. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien aimée Béni soit notre amour. Merci de blanchir et de garder blanche la robe de mon âme, afin que seule. Ta perfection bienfaisante s'étend en moi et hors de moi, pour le meilleur, pour chacun et pour tous. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.